et eh ben bonjour à tous, les amis, c'est Zo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live sur Minecraft, ta gueule toi, où on survit sur un bloc, bon là c'est pas vraiment un bloc, vous savez comme contenus, sur trois blocs, oui c'est un live aujourd'hui sur, sur cette survie, j'espère que ça vous fait vraiment plaisir que je retourne sur euh, ce, ce style de survie, voilà. donc je vais directement aller euh, un côté là-bas pour... Euh, mettre mon arbre euh, ce que je vais faire c'est que je vais faire ça pour entourer l'arbre de d'herbe parce que sinon bah voilà quoi sinon ça marche pas et aussi peut-être reprendre les vidéos réactions aussi peut-être reprendre aussi les, euh, les vidéos euh, les vidéos réactions euh, ça peut être sympa on va faire un truc comme un truc comme ça voilà c'est parfait. Voilà. Euh, normalement, là, je, je risque de gros spawn sur cette plateforme. Mais si je tombe dans le vide, je ne risque pas de tomber. Euh, enfin, ça, mon fille peur. J'ai un mouton, un pote mouton avec moi. C'est voilà, mon pote. assez ah, étrange comme pote. Alors, je vais juste euh, faire un truc. Oui, vu qu'on est en live, je vais juste me mettre tout le monde en créatif pas très méchant pour faire le bouger là je... pour faire le comment comment il s'appelle déjà Ah oui, le le générateur avec ben, voilà, je fais ça. Bon, pas, pas, pas. Voilà. donc je suis désolé pour le, le, le début du live, faire ça, j'ai dû faire ça avant quoi. Alors, c'est trop petit, donc des fois c'est trop grand, trop petit. Donc, je sais pas. Voilà, je rebouche donc ça. Donc, euh, au milieu, on a un bloc. Euh, là, voilà. Donc, là, du coup, ça sera de l'eau et là, de la lave. D'accord. Et voilà. Et donc, ça nous donne. Voilà, c'est plus logique comme ça. Voilà, c'est bon, j'ai un générateur de cobble, donc ça, on lisait. On en, a, on en a plus besoin et on n'a pas le droit de garder les items qu'on a utilisés. On va rien dire pour l'item utilisé qui s'appelle la Terre. <rire> on va pas. Ah ça a commencé la bataille là contre les Slimes. Ah oui Ah oui putain j'ai une sacrée idée avec les Slimes. On pourrait utiliser les Slimes pour faire des qu'est-ce Un Deluxe Kitty tu vas commencer à faire des scènes pour faire des lignes euh, avec bouge non pour faire des blocs <rire> ouais, ça serait un petit peu plus de logique on va faire une pioche on va pas faire une hache tout de suite hein. voilà j'ai mon générateur de caille ça fait mal ça alors pour spawn bien sur l'île on va refaire un, un nid comme ça voilà pour spawn bien sur l'île pour se spawn bien dans l'île en fait alors quand je vais faire du, du, du charbon en fait alors, justement je vais faire du charcoal donc là, ce sera un épisode d'une heure de Minecraft. Vu que ce ne sera pas un épisode normal, ce sera un live aujourd'hui. Bah, c'est un live en fait, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on fera une heure. Voilà quoi. De pur plaisir. Voilà. J'aime bien retourner sur ce genre de série parce que cette série-là, bah, j'aime bien, bien faire ce genre de survie parce que. bah voilà, c'est bien. Surtout, tu crées ton île et j'aime bien créer des îles en fait sur minecraft et donc c'est pour ça que et après je peux je en faire en, en prenant des mobs de autres maps créés par des gens alors par exemple je pense à une map je pense à la map à la ferme vous savez je, je fais 2-3 vidéos sur la ferme de minecraft et ben il rajoute des nouveaux animaux et tout ça mais ça on peut pas les utiliser sur les spawners du coup ben, je vais trouver un moyen je vais trouver la commande pour faire pour la mettre dans le truc et mon but c'est de faire une ferme mon but ce sera de faire une ferme avec ça voilà. donc là on est au début bon des fois ça peut spawn j'ai j'ai fait une ancienne survie euh, en, sans, sans enregistrer j'ai fait une ancienne survie et à ma surprise ça spawn des, euh, des abeilles avec des arbres quand ça poussait des arbres quand ça poussait des arbres ça fait. Avec une, ça met une ruche avec des abeilles. Voilà. Ah oui, tiens, j'ai aussi une idée avec la pierre. La pierre, on pourrait l'utiliser aussi pour faire du. Euh... Pour faire du truc là. Comment ça s'appelle là Des dalles en pierre. Pour faire des dalles en pierre. Alors, je vais tuer des moutons de trois Parce que j'ai besoin de leur laine pour faire. Allez, et. Euh, c'est pas grave, c'est super hein. Pour faire un lit et pour survivre dessus. Pour qu'on respawn directement sur les lit et pas sur. Euh, pas sur le truc. Je sais pas ce qu'il fait le mouton là. Voilà, donc là normalement. Euh, je vais tester, mais normalement. Mais... Oui, c'est bon, je réapparais bien sur l'île. Donc c'est bon. Voilà, je réapparais bien sur l'île. Mais pour l'instant, tu vois. Euh, je vais faire cuire. Euh... Ah, attends. En fait, non. Je pense que je vais attendre que ça, ça pousse. Voilà. On va attendre que ça, ça pousse. Euh, alors, ça va... euh, ouais, on va faire ça. Et on va faire le stuff de base de Minecraft. Alors, la pioche on pourrait être très bien à garder. Je sais pas un peu quoi. Qu'a pour nous servir pour l'instant. Bon. Je sais à, quel, à quelque chose ça peut servir à combustible pour faire cuire à, à au moins une viande. Moins une. Je te demande au moins une viande parce que ça marche avec les sticks. Ça devrait marcher, non Ah oui, ça marche avec les sticks. Ça marche avec donc avec les sticks aussi. Ah oui, ça part, ça part en fumée rapidement. Ouais, c'est des sticks. Mais une planche de bois, je pense que ça dure plus longtemps. Ah, J'ai utilisé un peu de bois pour faire cuire ma viande. Bon, je vais gardé que, euh, que euh, trois trucs de viande. Voilà. Je récupère ma, ma. Putain, il a déjà poussé ce bâtard! Bah enfin, non, c'est déjà bien! Ouais, voilà. voilà J'ai fait un, un grand truc comme ça, mais sauf que le problème. Je vais agrandir un petit peu plus parce que, comme ça. C'est bon. oui. il est mort dans. Il est mort en feu. Désolé, je suis désolé, comme ça. Ah non, je pensais qu'il était mort dans de le film. Désolé. C'était pas qu'est-ce qui était prévu. Je voulais pas tomber et, et euh. Et je suis tombé quand même. Bon bah bon, ouais, c'est pas grave. Ah, ah je suis tombé. Bah du coup, oui, je meurs. <rire> J'ai retrouvé ça. Euh... Ah putain, quand je mets le curseur, ça fait ultra blanc. Tu je sais pas pourquoi quand je mets le cœur, euh... Mon curseur sur les objets, ça fait. Euh... Petit truc blanc. Ça a dû être ajouté Ouais, je cours, ouais. Ça a dû être ajouté dans les armées du jeu. Donc ça on va l'utiliser pour faire du, du bois. Mais surtout pour faire des dalles en, en bois. Attends, attends, attends, attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Dans ma... hein Ah je savais pas qu'il y avait deux faces Ah je savais pas qu'il y avait deux faces sur la bûche. Vas-y, je viens de découvrir ça. <rire> je viens découvert que qu'il y avait deux faces sur la bûche. Ah, vous n'étiez pas au courant, si je suis sûr. Bon, après, c'est juste un petit truc comme ça. Putain. Bon, alors, attends, lui, lui j'ai envie qu'il se sur mon quand hein, même Pour qu'il me fasse des blocs. Ah. Oh, bien. T'es là, comment slash kill Lorsque que je vais souvent tomber dans l'eau. Il tient dans l'eau, c'est pas très. Ah, <rire> Mais il enfin, faut savoir que j'utilise la terre Pareil. Ça. Hmm. Bon. Ah Putain, il m'a fait peur, excusez-moi. <rire> il m'a fait peur son cul. Ah le premier cri de la, du live. Je sais pas combien de temps il y a. Je sais pas combien il y a de cris dans le slime, <rire> désolé, je voulais pas crier, mais c'est lui qui va crier. Mmh. Un stick. Il est là pour mon temps, hein. Ah, il se prononce sur le slime. Je récupère en... encore un peu de pierre parce que, en fait, je vais faire des. Ah, oh, merci. Ça fait mal. Autre... Parce que je récupère de la pierre parce que, comme ça, je ferai des dalles en pierre et pas des dalles en... en bois. Comme ça, ça on va économiser le de bois. Donc, J'ai pas eu deux. Ah de en fait, un... bon, là je suis obligé. Désolé, encore du créatif, mais je pense que ce sera mes derniers, celui ça Attends, celui ça Attends, celui-ci. Ok. Attendez, ouais, ils ont rajouté des trucs de ouf. Je ferai une vidéo spéciale après. Ouais, ils ont rajouté des cornes. On va le garder au cas où. Parce que normalement j'aurais dû avoir un, un pouce, sauf que j'en ai pas eu. C'est le premier. Non, pas de C'est quoi ces cornes de ouf là Non, mais sérieux, donne-moi des boules. Ouais merci. Tentez euh, <rire> pas ce, cette phrase. Ce <rire> <de> sont contexte. <rire> donne-moi des boules. Ok. Ah bah voilà là ça spawn bien pour bon, une fois oh là là modébul bon, merci pour faire des blocs bizarre <rire> alors oui donc euh, je voulais faire des euh, des dalles ah, 18 eh, ouais mmh. Pour et donc, Pour voilà faire spawn les... parce qu'il y a encore des moutons qui spawnent de l'autre côté, enfin, une grande plateforme et tout, mais non, ça spawn encore. Normalement non, ça me devrait aller Parce que j'ai encore vu un mouton. Un mouton Voilà, donc là c'est pas une J'ai envie à 3 de cloquette. Attendez. Là, ça va ici suicider de eau. ouais euh, non c'est rien hein. je suis toujours là c'est juste que j'ai vu un peu d'eau là j'ai vu un peu d'eau ouais je suis enfin décidé d'acheter une bouteille d'eau <rire> oh non ça j'aime pas ça, ça me l'a fait une paire de fois une fois ça bah plus, je vais dire le même mot dans une phrase. Bah, sérieux Ah bah ouais merci. Alors c'est pas ce que je voulais faire. <rire> je voulais souffler dans les cornes. Alors là ce cri c'était assez chiveux. Je sais pas parler français non plus. Oh, pour faire un bloc par contre c'est assez chaud quoi. Ouais. Écoutez, normalement il faut acheter une map, mais moi je l'achète pas. C'est moi fait je, je peux faire moi-même la map. Bon. Putain, des trappes d'or. Des trappes d'or. On peut utiliser comme bloc ça <rire> pour faire des pièges. <métitôt> Mais musiques et tout, mais avec. Euh, oh, Minecraft, un... oh, mon oh putain! Bon, ça, je vais arrêter de l'utiliser parce que c'est pas le, le truc de la vidéo pour l'instant. Euh, je fais une vidéo spéciale pour ça. pas, mais c'est 10 pour montrer en fait, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils ont fait des plantes comme ça? Et oui, en fait, ah oui, d'ailleurs, <coughs> d'ailleurs, ils ont ajouté le mot spectateur dans, dans la version Pedro de Minecraft. Il serait peut-être temps de la rajouter, effectivement. Et euh. Ouais, je, je suis désolé, c'est la dernière et la troisième fois que je prendrai. Regardez toutes les cordes qu'ils ont faites. Allez, on en prend une autre. Et euh, j'allais dire. on va en prendre une autre, comme ça. Chanter. Voilà, chanter. Et on va prendre une cisaille. Non c'est juste pour s'amuser les cornes, c'est pas pour euh, voilà, la survie, ça a rien de voir. Pom pom. C'est ce bruit là. Et donc voilà pourquoi je veux. What the fuck? il est bugué le slime Il est plus gros que d'habitude, quand il est à sa fin finale. Proxy. Et je peux souffler dans une corde à la fois. Ah, excusez <rire> Je voulais pas le frapper, je voulais... Mouton. Je que je fasse un enclos à mouton. Ou oh, un mouton vert. Un, vert excusez. <rire> un mouton vert. Un mouton rose. Parce que... Oui, ça se peut que des moutons roses destinés de spawn ici. C'est moi déjà j'ai arrivé. Vous voulez que je vous montre un, un screenshot euh, ça m'a déjà arrivé qu'un des moutons roses euh, euh, spawn sur mon nid. Je vais vous montrer ça. Euh, est, euh, attendez. Ah voilà. alors Donc voilà, j'ai eu des moutons roses spawn sur mon nid. Des moutons roses, c'est pas moi qui les ai colorés. c'est vraiment moi qui les ai mis. Euh, c'est vraiment eux qui les ont spawn sur mon nid, et c'est pas moi qui les a spawn. <rire> Je suis vendu avec ma phrase. Wow waouh wouah wouah Qu'est-ce qui s'est passé là pendant mon absence Ah oh non c'est n'importe quoi là. Le monstre a la proximité Ah bah lui Oh c'est bon monstre Allez, hop. <rire> Il est pas très difficile comme monstre Hop là Hop là! Allez! Hop un mouton! Allez! Un mouton retendu! Euh, tordu! Oh, je l'ai tordu! Sans Oui, j'utilise des moutons pour faire des pommes! Il y a un slime qui vient de tomber là! T'as pas mis Ça c'est n'importe quoi! Non, ça je vais les jeter là! Bah, ça. En plus, on peut les utiliser quand on veut dans Minecraft! C'est-à-dire ça n'utilise pas de, de, de puissance sur la corde! plus que trois là. Regarde, euh, ça me fait penser, non, on devrait peut-être utiliser un, un slime, merci. But, euh, oui, parce que c'est 9 boules de slime qui nous permet de faire des, euh, des blocs. Ça fait beaucoup, oui. Pourquoi tu finis un peu par là Ah, il me voyait Ah bah, s'il ne me voyait pas, il se soucie là ah t'es encore vivant Il euh, y a tes petits frères qui sont spawns non Ah ouais mais par contre euh, les, les boules de slime ça va me faire croire qu'il y a des blocs quelque part des slimes qui bougent. Ah il y a un slime Ah bah non il y en a pas. Bon allez on va reprendre de... Bon, bon. <rire> pour aller un petit peu plus vite sur cette île, on va miner. On va miner beaucoup, beaucoup, beaucoup de pierres. Alors, je vais, je vais pas faire de coupure. Alors, si tu commences à m'emmerder à chaque fois. Non, c'est ça l'aventure, tu sais. Oh merde, j'ai tué un mouton. <rire> ah, le mouton, c'était t'es pas fait exprès pour te tuer. Je voulais vraiment pas te tuer. Bon, attends. Attends, attends, attends, attends. Quoi bon oh, tu viens de cramer là ah, J'ai l'impression que la bouffe crue euh, des moutons ça nourrit moins qu'avant. C'est là, normalement, j'aurais dû être rempli avec une cloquette de moutons. Euh, crue. crue hein. Ouais, Ah, y'a un peu moutons, oui, faut quoi que je suis là, si c'est tout Ouais, c'est rapide avec ça. Wow, ça fait des blocs en deux secondes. Mais il faudrait utiliser d'autres blocs parce qu'après ça va être moche. Mais surtout, oui, je pourrais plus mettre des, des arbres. Mais en fait, tu sais, les arbres c'est par là-bas donc. Euh, oui, oui, oui. ah mais ouais mais bon. c'est n'importe quel bloc en plus tu peux pas c'est en plus je peux pas me faire des dégâts attends ça les boules de slime on va les mettre dans la barre de raccourci comme ça je sais c'est bien neuf hein bon, il m'en manque un ai 8 donc ouais c'est bien neuf oui je pourrais je pourrais utiliser le bois effectivement pour faire des slabs, on va utiliser le bois pour faire les outils et tout ça. Bon, par contre, faut, faut que ça arrête de cramer. Il va rien de venir ça aussi. Moi, je me tue avant ce qu'il y a. Ce qu'il y a. Ouais, ouais, les gens, ils va vous regarder pendant longtemps les slabs. Allez, bon J'ai dit bouge, j'ai pas dit autre chose. Ah putain, ça m'envoie sur le feu. Ah, désolé j'ai gueulé mais là allez bouge toi oui attends ouais cette coupure il n'est pas très euh... <rire> c'est une coupure pour la rue du finou non j'ai gueule non mais vu que ouais j'utilise un j'utilise pas un logiciel pour faudrait que je fasse de la place après mieux faire des. Ah oui attendez, on mieux faire des.. Euh... Voilà non, c'est bloc. bon de clochards. Oui le peuple des moutons bloque les slime <rire> Ok ce qu'il faut pas sortir C'est sur le lit qui... qui. Ah il fait des trucs chauds Dès qu'ils vont sur un uni, il fait des trucs chauds bizarres <rire> C'est bon, je vais pas faire de dessin là. <rire> Alors, en tout je vais faire, hop, c'est l'inverse, <rire> voilà, c'est bon, parfait, Tu fais faire du charcoal, ouais, un charbon de bois, what, c'est parfait, non, quoi, et oui, merci pour le charcoal, mm -hmm. voilà, Juste pour voilà. Bah non euh... Bah non non J'ai écrit comme ça. Bah non <rire> Je suis un joli berger. Je tombe mes moutons. Ça va pas trop. Ici. Je m'afferme à l'épa. Non, je m'en... Bon. <rire> J'ai une ferme dans les airs. Je vais arrêter de chanter, sinon il va plus voir. J'arrête pas. J'ai cru que j'allais me cramer le cul là. Allez Est-ce que j'ai plusieurs culs <rire> Ah Des fois je suis obligé de taper. Bon hein. oh. J'ai pas de bouffe sur moi, c'est bien. Après, je peux peut-être manger les cornes. C'est bon vraiment... Oh putain, ça ah ça m'a pété les dents Je sais pas pourquoi. Ah <rire> ah ah ah ah ah Ça fait mal, putain. <rire> non, il va pas me dire. Je préfère mourir par le vide. Par le non, rien, rien, rien. rien, rien. Ne pensez pas à autre chose. Si vous pensez à autre chose, c'est que vous avez ce qui m'a passé. Bien, il y a un type de craft. Putain, je suis encore mort. Ouais, et je vais voir je sais pas combien de fois Tu sais c'est.. Déjà... Je sais pas quoi, j'ai une douleur dans mon cœur maintenant. Je sais pas pourquoi c'était ça. Je suis une En fait là il me faudrait un petit peu plus de place parce que là j'ai trois pouces. Hein. Il me faudrait un petit peu plus de place parce que là il me faut. Euh, j'ai trois pouces de d'herbe. De... Oui, bien sûr, de l'herbe. C'est très intéressant ça, dis donc. Euh, le, le, le truc là <rire> Bah, ben, venir, on va faire un truc par. Non, pas par là. Le... Non, pas par là. Si, tu parles. Même si elle est slime Bonjour les slimes. <rire> Alors, non, j'ai absolument pas attendu des moutons. C'est pas vrai. Je, je m'appelle le berger quand même, j'ai pas de mouton chez moi. Mais si, je suis... si je suis un berger, j'ai forcément un mouton. Je suis vu mon skin et bon, bon, d'accord vu je suis j'ai je... un skin de fille bah je suis pas un berger je suis une bergère du coup n'importe ouais, quoi Ah eh, oui bon j'ai tué mes moutons d'accord ok mais c'est pour me nourrir c'était pas pour euh, voilà euh, ce que j'aime c'est pas pour ce que j'aime tuer les moutons c'est pour me nourrir Enfin. Oui, d'accord cool. Allez vous avez compris pourquoi c'est un berger. Je déteste ce bruit. Donc arrête ça. Alors, si juste pour être sympa, N'essayez pas de nourrir vos potes les moutons, s'il vous plaît. Parce que c'est vous que vous allez passer au casserole Bon au four, oui, bon d'accord. pas. ça. Bon d'accord, vous avez compris. Ok D'arrêter les moutons Merci, Béranger. J'ai cru que j'allais tomber dans la lave, je me suis dit, oh non, pas encore. <rire> je crois que j'ai oublié que j'étais sur une île. Pas dans la lave, mais dans le vide. C'est encore mieux. Oui, donc là, je vais faire un espace par là. faudrait que je fasse des, euh, des trucs, parce que je vais rater de tomber la, la Bougez-vous là, je vois rien. Il y a beaucoup de castanes ici. Dans, ces, dans ce live, j'ai déjà mis du une... Le mec, il a l'habitude de faire des vidéos. <rire> non. Bon, c'est bon là. Hein. <rire> Ton bruit est insupportable, tout ça. Donc, si tu pourrais arrêter, ce pourrait être sympa. Combien de fois je vais tomber dans la lave dans ce live Je sais pas. Un million de fois Je hein. sais pas. Même dans le vide, tu sais. Ah, je suis trop loin de la maison! Ah bah non! Allez, à deux mètres de moi! Ah, c'est 2 mètres dans la rue! Pourquoi ce que je dis là? Oh, regarde, ça me fait perdre des points de vie là, là, ça, ça me fait très mal! Alors pourquoi je laisse pas la dans photo? Voilà! Bouge pas contre toi! Bouge, bouge, bouge! Je suis tombé dans le alors là c'est pas moi, là c'est le bloc qui m'a passé en travers. Je préfère le me mettre sur le sol parce que ça prend pas de la place, ça fait des blocs en plus. Ouais ouais. Ouais si j'ai besoin de re remplir ma tête vous allez attendre 10 secondes. Mais euh, toi tu... Tu bouges de là oui Allez Aïe Ah Ah, bon, bon au revoir. Ah, encore une fois. Bon là c'est eux qui m'ont tué, c'est vrai. Oh autant, je suis pas sale. Heureusement d'ailleurs je suis pas sale. Je suis que euh, mon je suis une bergère. Hein. Parce que. Vous avez compris pourquoi je suis une bergère, déjà, parce que j'ai un skin de fille et il y a des moutons derrière moi. C'est. Arrête Eh hey, c'est bon là, il est en train de. Le... Voilà, quoi Il est en train de faire le truc sur yu Oh là moi bon, là il va venir en moins 18 ans là. Bref on va rater. Ouais attends là ça c'est t'aider porté là on est sur le lit oh. Ah non c'est pas ça non ça, ça, ça c'est une aide Euh 42 oh, c'est pas mal 42 slab Pas mal Et puis là bas euh. Oh oui Le mouton cuit ça va utiliser de charbon droit oh, bah ça c'est ça c'est génial ça. Pourquoi je l'ai bouffé maintenant Je sais pas. <rires> du bouton quick, hein, comme ça. Ah bah ouais tu m'as tapé t'as l'heure, tout ça bien pas. Ah et puis vu qu'il euh, me restait un point de vie j'étais dans la lave et je suis mort. Sûr, tout ça. Attends là il y a une musique. Vous dans le live il y a plein de trucs des bizarres. Ouais. Attends là je suis pas tombé dans le vide cette fois-ci. Oh c'est trop chou. Je comprends rien et là je suis tombé dans le. On se me <rire> D'accord. <rire> c'est un peu bizarre. J'ai arrêté de donner des patates à mes moutons hein, parce que là ça va plus. Hein? Non, mais non, mais en fait, j'ai. l'espoir à avoir peur, j'ai pas eu peur, évidemment. Moi j'ai jamais peur de tu tous sais, Faut regarder des trucs de d'horreur à tout les. J'en ai par contre. Là, je suis pas tombé par moi-même. Je suis pas mort par moi-même, ok? Je suis tombé. Je suis pas tombé par moi-même. Je <rire> Je me fais rire tout seul, c'est bien. C'est un monde que j'ai pas de monde dans la vie. <mat receptif> Oh mais putain mais quand est-ce que je été cramé de cramer oui Quand est-ce que je été cramé de cramer Non, non mais... mais putain mais putain merde Aha je dis 12 tout C'est mon goût Allez je vais prendre tes moutons toi parce que comme ça ça va Du coup je suis en plus sur mes moutons bizarre. et bizarre oui je tue pas les bergers Moutons <rire> les verges et moutons, ça veut rien dire. <rire> oh, tu vois. Allez, je t'ai eu, ça con. Eh, eh, eh. C'est pas ça qu'on bat des slime euh, en. en code tue. Je sais pas comment on pourrait dire. Comment ils sont fait les slimes Bah, à part du slime. Oh, Allez ben, belle. J'adore les nouvelles musiques de Minecraft. Non, pas du tout. en fait. si je rigole. Non, mais. C'est reposant normand, cette musique là, c'est pas trop. Pour un monde un créatif comme ça, c'est ultra reposant. Je sais pas pourquoi uh, il y a Ah, c'était un bloc de slime. Je remplace par un bloc de cobblestone. Ah par contre, je suis genre la... la vie de ma mère, tu peux pas me taper De toute façon, tu peux pas. Parce que t'es trop petit, tu peux pas te taper. Mais uh, bonjour, j'ai Qu'est-ce que je dis te... moi? Ah, ça c'est une grande plateforme! J'utilise tous mes blocs pour faire une grande plateforme! Toi tu, toi, tu te dégages! Tout de suite! Allez, merci! Bon, oh, elle pouvait plus frapper! C'est bien! Je suis une des vous. Allez! Je vais lui arriver à l'attendre! C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai montré mon mouton rose, Mais bon, c'est. Oh putain, es déjà 30 minutes du live! Ah t'as pas de suite hein ceux-là quoi <rire> Wallah <Wow, là, ouais. rire> Qu'est-ce que j'ai fait là Hey les moutons ça va ou quoi Ouais. ouais. Eh oui ça c'est des vrais blocs. Et eh oui vous avez vu J'ai pas récupéré un stack de pierres. Ainsi ah, justement mais ça m'a fait un stack 8, 8 blocs c'est ultra rentable donc je fais de voilà <rire> et c'est là où on va faire notre, notre base ici là-bas pardon excuse-moi c'était pour montrer aux gens tu sais je suis sûr que tu comprendras un jour bon sinon euh, j'espère que vous allez bien sur ce live on qui termine il euh, 60 minutes 30 minutes, bon. minutes. ça va faire deux heures, pas une heure. Ouais, je sais. On va utiliser toutes notre dirt Parce que je vais m'en revivre euh, quand quand j'en encore besoin. Mais... Bon. Ici c'est le potager et Les arbres. arbres. D'accord les moutons. Donc vous bouffez pas cet arbre. Cet arbre ah non, je vais pas tout utiliser parce que je vais faire un, un truc, un élevage de moutons. Euh, moutons roses. Parce que voilà, comme ça, j'aurai des moutons. J'en ai gardé 20. des 20. <rire> non garder 20 pour faire un élevage de moutons roses. Voilà, je suis ultra intelligent. Ultra intelligent. Un bloc de slime. C'est parfait, non Ah, cette plateforme, elle est géniale. Bon, pour ça, je continue un peu vers voilà. là comme ça je fais le tout le tour un ah, attends Donc, je fasse ce côté là ah bah il y a un autre qui est mort je suis désolé Roger est mort attendez deux secondes on va voir un petit coup là ça te pas... ah, fait un coup ouais. oh, bien voir un coup là parce que ah parler pendant une heure ah, je vais Attends j'en ai tué des moutons ou quoi tout à l'heure. Je me rappelle plus. Ah tout à l'heure j'ai eu un mouton je suis, Mais vu qu'il est mort dans la lave. Est non, oh mais il Voilà il y a un petit lac là. quand ça s'est automatiquement c'est bizarre. Vous trouvez pas que c'est bizarre? Ah, écoutez moi le berger la bergère. Pardon. Ils les ombres c'est bien les ombres même pas la Xbox les ombres regardé. oh pardon excuse -moi. je voulais pas te taper j'attends que le mouton le mouton, le mouton le mouton le mouton ça pousse non l'arbre qui pousse je t'entends le slime hein. t'as non mais <rire> mes potes te bloquent on et oui il y a encore des moutons ici ah, il est toujours vivant. il va pas tapé en, en passant oh, super bien Allez on continue la plateforme avec des bugs de sel. bon par contre si on fait ça donc, tout à l'heure, on va mettre 3 R, je dis ça, c'est rien. Euh, tu... Bon, <rire> ma gueule, et si je mettais, non, on mettra plus rien, on a tapé, putain, il n'y a rien, ah oui, bien, enfin, euh, comme il veut quand même, <rire> alors, les petits moutons, et oui, Merci pour la laine noire, euh, marron, marron. <rire> oh, c'est. Tu préfères laine noire, les marrons que les noirs. Ah non. C'est parce que je me suis trompé au niveau de la couleur. Il reste que des moutons. Euh, <rire> ah non. Ah il y a deux bébés en fait. Bon, je vois. Ah ouais, c'est lui on a deux. Ah y a deux bébés ici. Ah ils sont venus sur mon ils c'est dit "Oh yes, trop bien, trop bien." C'est petit Je reste ici à ah, vie. Ah bah déjà, faudrait que tes potes te poussent. Euh, ça va faire mal. Oh, oui, depuis tout à on construit notre plateforme. C'est ce pas en oh, c'est. C'est trop bien comme survie, parce que je sais. La faire la survie. Et oui, il faudrait peut-être que je me dépose mais. Et moi j'ai rajoute des slimes en plus. Ah, c'est chiant. Putain, Mon arbre a enfin poussé. Waouh. Ah, putain, c'était long. Maintenant, on fait ce côté. Voilà. C'est bien. Donc, euh, voilà. On va déposer ça. Je que j'allais vraiment tomber dans la. Là, par contre, ça c'était pas bon. Ici, on ferait encore du charcoal parce que j'en ai vraiment besoin là. Je au niveau du charbon hey, allez on va te mettre là on va faire quelques charbons non vas-y on en fait encore quoi ah je peux j'ai utilisé du bois pour faire du charbon ah non c'est peut-être un en fait non c'est bien comme ça ah non ouais ah, d'accord ok j'ai non non ça va tout remplir Waouh, il est gros celui-là. Ah non gros Ah ah merde mon gros Je voulais pas te faire tomber ici, pas grave. Bouge-toi, attends. Oh, ça fait combien de nuits qu'on qu passe là dans la journée Ah dans ce live euh, magnifique, c'est le premier live Minecraft. J'ai bien fait faire Non je rigole. <rire> On s'en fout du buzz les amis. On est là pour s'amuser. En vrai j'aurais pas dû utiliser mon charcoal pour ça en fait, du bois. Et on va en prendre un. Un voilà. Parfait. On en prend un de bûche. Et on va en mettre dans le four. Comme ça, voilà. Je suis un Allez, on va faire une petite musique, la musique de Talon. Lune. Ah non, ça me fait rire, c'est ridicule en plus comme je dis. Euh non, euh, je suis pas sûr qu'on puisse faire que ça. <rire> ça serait assez bien. Donc on a que 8. Oh putain, on a que 8 ça. Sérieux. Mais on a des pouces euh, Des pouces Des pouces Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure. Oh là, oh là, ça m'a donné un, un truc bizarre. Euh, ouais. Ça m'a fait tourner la tête là. Wow. Pendant quelques secondes. Non, c'est moi qui ai je pense. Mais allez, vous savez, avant de commencer du live, j'ai bu un coup. De... <rire> c'est pas de l'eau qu'il y a dans ma bouteille. Oh mon dieu. <rire> non, si je rigole, c'est de <rire> Imaginez. C'est pas de l'eau qui est dans ma bouteille, en fait, depuis tout à l'heure. Je bois de... du whisky. Non, je rigole. Enfin, <rire> faut pas déconner. <rire> Arrêtez un peu Déliré, monsieur, vous avez quoi aujourd'hui? Monsieur? Oui. Tout va bien? Ah, j'ai failli. C'était pas droit. Ah oui, pour éviter que les mobs tombent, on pourrait faire des barils. Non, c'est une mauvaise idée? Ouais. ouais, parce que nous, on veut voir des. Et au moment où je dis ça, il y a une musique. C'est pas beau ça? Je veux dire que je suis pas une musique. C'est la plupart du coup. Ouais, je suis désolé. Non, pas du tout. Donc là, on transforme ça. Et voilà. Ça, on a un beau petit matin. Jean Castel. Euh pardon. Jean Monsieur. Jean Monsieur. Bon. J'ai gâché du charbon. C'est l'inverse en fait. Mm -hmm. C'est drôle. Merci. Merci pour dire que c'est presque à la fin du. Non je disais euh, presque à la fin, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je viens de dire mouton cuit. Ah que c'est vrai. Je savais pas que c'était. Je savais pas que c'était du mouton cuit, mon gars. <rire> ah ils sont retendus. Euh, encore les retends des moutons, c'est sérieux. Encore... En plus ça rime. On ouais, tu tué des moutons. Pourquoi pas qu'on tue des slimes. Enfin, on les tue pas les moutons, d'accord. Les tuer les moutons là, allez, faut les tuer! <rire> non, et cette blague elle est pas trop drôle là. Bon, arrêtez de tuer les moutons en fait. Ah, je vais pas tuer mes propres moutons, je suis bergère. Vu mon skin. <rire> je vais arrêter de faire cette blague, c'est fini, voilà, on va arrêter de faire ce blague tout de suite. Ce n'est pas drôle, d'accord? Ok, je suis un berger et pas une bergère. Parce que j'ai une... Un jeu de skin comme ça, que on peut dire le contraire. Non, je sais pas. Bon, allez, on va récupérer un peu de pierre là. Parce que là, je vais vous refaire une pioche. Si vous me donne de la pierre, c'est pour moi bien. Et merci. Donc, je vous refais une magnifique pioche parce que je n'ai presque plus de pioche. Et une épée aussi. Parce que j'aurais pas défoncé des slimes en fait tout à l'heure. Oui, c'est des recoltes de ressources et du bas baston. Eh, baston. Baston. Et, et surtout, là, je vais faire des slabs pour que ça aille plus pour que ça aille aussi lentement. Donc on H, pour l'instant, je l'utilise pas beaucoup, mais ça viendra, ça viendra quand ça va l'utiliser beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Faudrait que je fasse un four, un four, un coffre. Peux plus. Oh, je peux faire les noir c'est pas du tout du. Non. C'est pas. Qu'est-ce que vous pensez Non non non non non Ali ah, noir J'ai toujours rêvé dans les noir. Pourquoi Les blancs, ils sont aussi cruels Non je peux.. J'espère pas que ça se fait ça. afin que ça se fait plus. Parce que ça se buait avant. Hein, non, non, ça va pas. Mal. Alors ça l'est pas des gens tout court en fait. surtout les normes parce que hein, c'est pas parce que c'est pas parce que ah oui il bon, ben. est norme nous on peut pas non ça nous est comme nous ok je sais pas pourquoi je fais cette morale aujourd'hui je sais pas pourquoi parce que je pense non derrière là faut faut -il que je fasse attention hein, que je dis oula oula il est tombé oh là là il est tombé moi je devais je devais pas chercher de la carte pour faire ça ouais ça m'en fout Putain, ça a Attends, c'est euh, plein de pierres, de cobblestone, de, cob de, de, de la stone. Bon, le prochain à pouce, je vais pas de charcoal, je fais du bois parce que ça aussi c'est très important. Charcoal, hein, pour faire euh, cuire la bouffe, euh, tout ces conneries là. Bah, enfin, si y a un prochain. Euh, bon, je fais un truc euh, qui pousse, hein! Mais si, c'est pas français ce que j'aime bien, mais t'es con, là! Mais ça spawn plus! C'est bizarre! Putain, ça spawn pas les styles Bon, toi t'as arrêté de me dire, hein. T'as euh. C'est bon, hein! Arrête ah, de faire cette musique là, c'est chiant! Non, mais je sais pas ce qu'il faisait sur la pierre, là! Il aimait beaucoup cette pierre! Bon, j'aime la, la lave, hein! Mais... Ah bah, qu'est-ce que je vous disais Hein j'en ai fait une. Oh, mais c'est bien hein En plus, je tombe, je tombe jamais dans la lave. Je récupère presque tout la pierre. Ah putain Ah là, c'est bien là. Bon, je recule pas. Pas tout. Pas toute la pierre, mais hein, moi, je tombe pas dans le vide c'est quoi cool, là c'est un c'est non, ah non c'est eux qui sont mangés. ah putain ah j'en ai récupéré 43 j'ai à 50 et en rentrant en tout en slab ça va faire beaucoup plus de blocs je dis tout de suite allez meurt toi je sais pas je Premier mouton que je vois, je te tape. Ah ah ah ça craint. J'ai cru que j'allais mourir dans la lave. Ça pas du tout dégoûté parce que j'ai répertorié mon stuff mais. Mais ça a été chiant, tu vois, mourir comme de la lave. Au moins, ça va changer, tu vois. <rire> j'ai peut-être crevé là dans la lave. Waouh, wouh, wouh, ah Ah ah ah, ça t'as vu, encore, une... encore une fois dans la lave. Encore une? Ah mais je vais tomber combien de fois dans la lave Ah Non mais il faut juste. Un bloc. <rire> oh ouais, là ça change un petit coup là On m'en prend la lave C'est bien Allez ça merci Ouais on change un peu. 96 dalles de pierre 36 dalles T'as vu ça J'en ai 32 et 50 blocs de pierre Et j'en ai 64 plus 32 dalles. C'est beaucoup plus rentable ça vous êtes d'accord là Voilà, là on est d'accord, c'est beaucoup plus rentable Que faire des... des meurtres De boutons Et des meurtres Donc ouais, je devrais faire ça Pour le reste du ouais. On peut les déposer eux Voilà je Voilà, je fais un contour comme ça Comme ça, ça va faire ultra grand Là, va faire ultra grand, ultra grand, ultra grand. Ultra grand. Il va arrêter de faire ultra grand. Il dire ultra grand là. Euh, J'arrive pas à poser. Il <rire> n'y eh, a eu aucun mob pour l'instant à part les slams qui ont spawn. Là il y a plus les slams qui spawn, c'est trop bizarre. Bon, c'est hein. pas en ça, ça fait des vacances en hein, moi. Tain, je veux juste de monter d'un bloc. pas là. Hein. Ouais je vais juste poser d'un bloc mais c'est pas grave. Mais c'est beaucoup plus rentable. Hein, J'en ai encore 30. C'est rentable oh, de ouf. Mais par contre c'est à deux stacks je pense que tu peux faire à deux, deux, deux couches. En fait, là, j'ai envie faire une couche de... Bah, hein, c'est ce que j'ai agrandi par là-bas, et du coup, ça va faire plus grand. Oui, bien. Franchement, c'est bien. Je vais pas utiliser, comme j'ai dit, l'herbe, parce que ça va être ultra rentre, Ça va être bien aussi, l'herbe. Ça voilà, va me servir aussi. Ah non, vous allez pas voir, parce que <rire> après, j'ai raté le live, mais... De la ça me suffit largement pour moi parce que oh, je peux terminer avec ça. Allez. vous avez vu, mais c'est pas grand chose comme bloque hein, pour terminer. J'en ai fait deux au final. Là, on va chercher l'arbre et euh, si on s'arrête là, encore, oh, on a encore quelques minutes, encore dix minutes et on s'arrête sans savoir, je vais faire plus que 10 minutes. Je pense. Oh putain! Ça a commencé à être le bordel là! Vous avez vu là-bas? Nos chers amis! Non, c'est pas trop nos amis. Il y a un creeper même derrière eux. J'ai pas envie de trop. Attendez, deux, deux secondes. Pause. Pouf. Oh, il m'a fait tomber quand même. Attends. C'est pas vrai qu'il y a le dispo. Attends. On va faire ingérence des créatures comme ça. Voilà, on va faire ingérence des créatures pourquoi Parce que ça aide beaucoup comme ça. Parce que j'ai pas envie que le créateur explose tout. Bon, ils ont des pop. Ils ont des pop. Ouais. Bah voilà, c'est pas fou. Mais... En vrai, fait, je vais pas tout jeter. Je vais garder ça. Je vais faire deux, deux nouveaux char charcoles. J'ai gagne un stick. Ouais, c'est pas mal. Bon maintenant il risque de spawn dans sur l'île. Donc ce que je vais faire, voilà, Et je n'en fais des nouveaux charcoles. Ah, ça. Et on va faire du nouveau charcoal et avec ce charcoal là, on va faire du... des torches. Je une dernière fois, je pense. Oh merde, j'ai vu ton manu. C'est pas grave. C'est bizarre que les slime ne euh, plus. C'est bizarre. Attendez. Mmh. <rire> Attendez. Oh, voilà. C'est bizarre que. C'est bizarre que les slime ne tombent plus dans, dans le piège. Ah, ou. Il y a que quelque chose qui m'a qui poussé. Il y a eu quelque chose qui m'a poussé. Si doit être un mob... On est ça. Pourquoi je vais garder un charcoal en fait avec moi Parce que je vais faire du Et je vais faire de la viande. C'est bien. Je vais faire des torches avec ça. C'est j'ai fait du charcoal. Parce que j'ai pris du charcoal en fait. Dans mon commentaire. Bon. Si je fais ça normalement ça devrait... Ouais. Ça devrait plus spawn. Voilà, je mets de la lumière. Ah, ça devrait plus spawn pour l'instant. Si je fais une autre, une autre plateforme, ouais, plus spawn. Voilà. Ah. Donc, on dort, c'était pas la dernière. Ah, bah voilà bon, On se demandait où vous étiez, les slimes Euh, ouais, enfin, euh, bref. Euh, c'était quand même plus comme sans vous en fait. Eh hein. ouais. Ah. Le live sera bientôt terminé. Ouais, bientôt terminé. De... Voilà, c'est pour ça que je voulais garder un peu un peu de terre. Ensemble, sans en regip. <rire> La terre c'est. La terre, on est obligé d'en garder. On y va sans re -gib. Ah ah Je vais m'en rendre mais juste pour cette zone-là. Juste pour cette zone-là et pas pour les autres. Voilà. C'est juste pour ça que je vais m'en rendre parce que là, j'en ai plus. Ouais, quand même, je vais quand même terminer. Voilà! Parfait! Je pourrais mettre des, des pouces. Bon, toi, je te laisse là, ok. Désolé, je t'avoir tué. <rire> non, c'est vraiment va... euh... Parce que j'en ai plein de moutons. Oui, oui, j'en ai un infini de moutons. Ça m'a pas manqué les slime. Je sais pas ce qui se passe si avec le slime, mais c'est assez étrange. J'ai fait cuire de la viande, oui, Ah pourquoi il a encore dans le monde Oh il meurt de Minecraft. Ah, te... Ouais, il a encore fait ce bâtard. Ouais j'ai failli casser mon spawn non. Ah là, là, je suis au niveau 10 Bon je vais pas vous détailler ce qu'il y a foutu avec ça Jamais les... oh. quand même c'est si vous savoir <rire> Je pense pas <rire> euh, On va continuer un peu cette zone là Et après on fera l'autre zone là-bas Mais pas aujourd'hui hein parce que là Ouais, a... ouais j'ai envie de faire euh, une heure de pire Allez on va encore un petit peu plus de laine dommage qu'on je comprends pas faire des slabs en laine ça fait vraiment plus vite tout ça ici oh, des sticks ici, hop. là pour un arbre bah ce sera pas de, du bois ce sera du charcoal ouais, on va faire ça comme ça allez bouge toi, bouge -toi merde. je vais refaire une épée parce qu'elle euh, a commencé à être pétée J'ai pas les moyens de rostrage. Une cisaille Il y a plein de J'ai 32 de au moins 32. Ah ouais c'est bien ça. Attendez 10 secondes. Ah ouais désolé j'ai fait une coupure je, je, je vais faire du alors ça ce sera du bois celui-là cet arbre-là et là ce sera euh, du du ou du charbon du charbon mais putain de mouton moi ouais, j'ai dû tuer désolé ah merde attends on a coupé deux donc. Ou alors j'en ai été coupé 3. Mais bouge toi. Ah ouais 3. Ok. J'en ai coupé 3. Ouais. Alors j'en ai coupé 3, donc de... j'en prends 1, 2, 3, voilà. Et là, je transforme ça hop ah, voilà. Et ça, on prend du charbon avec. Voilà. On aura que 4, voilà. Ça, est, quoi, bon, payer pas, hein. On peut prendre les feuillages avec euh, la cisaille. à moi non. Ah, les bouches de là, toi aïe ah, a un, un Supreme Je vais un pouce là. Sac... Ah j'en ai deux non euh, j'ai pas dû l'acheter mais <rire> du coup alors je puisse retourner attends ici voilà et c'est sérieux là je l'avais remis d'accord et celle là ça sera donc du charbon ici du charcoal. Mon charcoal, je vais en prendre, vais en prendre deux avec quatre. quatre, et le reste de 300. Voilà, 4 en plus. C'est bien. Ça. Allez, on de en craft. En fait. bon, Alors. Désolé pour ce bruit. Non, c'est pas ça que je voulais. <rire> hop ça. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà. Bon, du coup j'ai des affeuillages aussi. Oh merde. Hop, la dernière mort de la vidéo sans moi. Ouais, ça fait beaucoup de morts du coup. Allez. 10%. encore un peu de pierre. Oh putain. C'est pieds <rire> C'est chiant. Quand tu meurs comme ça, c'est ouf. Ah non, mais là ils étaient pas là pendant une journée, là gars. Ouais, bon, on va récupérer le charbon. Hop. Voilà. Hop. Je suis le Ah. Eh ouais. Euh, non, faut pas avoir un chapeau, le bloc hein. Voilà c'est pour qu'on continuer ça, euh, voilà on met un petit peu de blocs différents à chaque fois donc c'est cool. Mais le live euh, bientôt s'estompe, donc euh, voilà, il va s'arrêter. Oh il va bientôt s'arrêter le live, euh, s'estompe comme Non s'estompe, ça veut dire. Hein. Ah ouais, grâce à ces blocs de laine, on a réussi à faire... donc C'était euh, 32, donc... 33, 34, 35. Il nous faut 35 blocs pour faire un tour complet. C'est hein. 35 blocs pour faire un tour complet. D'accord. Je vais vous montrer. Mais bon. Je pose mes derniers blocs et puis on sera là pour le live. Sur Minecraft. dernier blog ce sera aussi lui voilà Oula, non non non non non non non non non <rire> c'est pas ce que je voulais faire donc euh, voilà donc euh, merci à tous d'avoir regardé euh, suivi ou euh, regardez comme vous voulez suivi ce live Et à très bientôt pour le prochain live ciao